Na p'ti, tout le monde bonsoir, c'est avec un pile plaisir que nous rentrons la caille aujourd'hui. Avec un pile plaisir que nous rentrons la caille aujourd'hui. Donc, vous rappelons que quelqu'un soit service qu'on a besoin, ainsi que vous habitez dans Board County, Miami Dade ou bien West Palm Beach, vous avez un seul numéro pour aller, donc nous-mêmes, c'est référence dans la question multi-service. Nous aiderons la question de l'immigration, sur le moment papa qui faire entrer dans le pays. Donc, il e, certainement des frères ou, ou bien même l'autre femme encore cousin Nous sommes capables d'aider et de comprendre toute l'immigration qui peut permettre, spécialement, qu'on y a e, Joe Biden, président, donc le système national si changé, il est plus facile. Malheureusement, question que on a à venir faire bagaille anti slow, mais très certainement, si Corélé est aujourd'hui là, on commence ce processus-là, il y a possibilité pour que maman entre dans deux ans. Il faut que l'on apprenne pour dix ans, donc dix ans par exemple le temps, mais pas oublier, faut qu'on au processus-là. Donc très certainement, nous venons là pour nous présenter au sexe. Et partie nouvelle, ça, partie information, ça, qui Wendy ce qui sont bons amis toujours pour des bonnes informations pour nous. Donc, on un archive, il y a un dossier qui est bien amené. Donc, nous-mêmes, tout nous tout dossier pour, sous question taxes, sous question assurance, assurance machine, assurance Sky, pas oublier, faut contacter nos 954-274-6606. Donc, nous allons permettre de vous entendre Wendy, de parler, et ensuite, nous allons tourner encore pour que nous capable ap et me permettre que vous ça son son son son déclaration que france benoît a fait le 31 mai 2016 ça a été extrêmement important pour me faire entendre c'est parce que je crois que l'important dans le débat qu'a fait là là sous question 7 février 2021 ou bien 2022 mais l'important pour nous faire entendre l'important pour nous faire rester connecté ma vie en fait en temps de yon petit moment qui te prend quelques secondes pour me remercier parce que ça en même une sonnée importante 2016, l'État parlé de recommandations que vous-même vous faites pour élections que etc., avant que le privé lui-même vous prenne le pouvoir. Entendez-le et puis je vais retourner pour des commentaires. Ce qui veut dire que nous avons ici sorti deux copies, une pour le président, une pour le CEP. Moi-même, je ne suis pas copié, moi-même, pour le <laughs> sénateur, parce que son. imprimé des deux côtés, ça va 140 pages. Au moins, euh, pour décision, parce que ça nous ça non, commence à faire, c'est publier les résultats. Puis, puis, je publier les résultats, comment dirais-je, les euh, euh, euh, euh, euh, résultats, décisions, conseils, là, toute procédures-là, et même copie que nous présidence avec CEPA, nous hein, mettons à la, à la disposition de la presse. Bon. Est-ce que vous y avez y a cohérence ou incohérence entre Prise de parole côté, prend au niveau balé national l'ont fait discours avec conclusion rapport concernant reprise, élection ou présidentielle seulement. on aussi bien ouais un ouais, journaliste a posé la question là. Donc, c'est n'est pas, pas pour piéger M. monsieur, bon, monsieur bon, très bien là. En, sur, bah, en ouais. Tout processus là ou suis présidentiel, je suis Hello? Je est de quelle là? Ma parle, est-ce que y a une cohérence ou incohérence dans la parole que vous prenez dans le parole national pour dire que vous souhaitez que au moins reprenne l'élection présidentielle là, ou tout na rapport, à, ou tout le processus là?